Oh, le bordel I have a dream that one day every parisian will know to drive correctly Et je pense que ça c'est vraiment un dream hein. oh, trou de balle bah ouais mais non ça se fait pas ça mais arrêtez de faire ça bordel euh... ok ça va être sport aujourd'hui bonne semaine à tous et eh bien salut tout le monde j'espère que ça roule euh... si on se retrouve qu'aujourd'hui et eh c'est parce que le zénith a été annulé alors non pas le concert mais notre travail à nous la boutique euh, donc j'ai bossé au Zenith hier, c'était un spectacle, euh, c'est un chinois l'artiste, Jackson Wang. Donc ça en général ça marche super bien, sauf que du coup ils font livrer des quantités astronomiques qui ne sont pas arrivées à temps à la salle. Donc voilà, les boutiques sont annulées, mais le show est maintenu. Euh, et ça m'a permis d'aller au rugby. J'ai été voir les potes. Et, euh, et puis, euh, bah en fait, arrivé là-bas, il y a un mec qui a décidé qu'il jouerait pas. Donc on m'a demandé de dépanner, donc j'ai joué hier. J'ai quelques séquelles au niveau de la voix, pour les plus, les oreilles les plus fines d'entre vous. Et, euh, et ce matin, j'ai encore fait une blaireau, une blaireau touch, puisque j'avais rendez-vous chez ma chirurgienne, du doigt, pour qu'elle me dise si j'ai le droit de reprendre ou pas le rugby. Mais bon, euh, posez pas de questions, euh, elle ne regarde pas les vidéos. De toute façon, je vous l'ai dit. Mais euh, je vous ai emmené avec moi, mais je pas pu filmer parce que j'avais pas mis la batterie dans la caméra. Voilà, une semaine qui commence fort. Vous remarquerez que j'ai bien fait Attention, à ce que ça se reproduise pas à l'instant T. Donc, on est parti. Dites-moi comment s'est passé votre week-end, ce que vous avez prévoir cette semaine On a la galette du boulot depuis 9 minutes. J'avais complètement oublié, donc tant pis. De toute façon, je pas ça. Et les poignées de main forcées, ça commence à me saouler. Donc, tranquille tranquillou bilou. Une balle mmh. j'ai paniqué oh. je sais pas où aller oh, allez on y est souhaitez moi une bonne chance et on rentre Vous connaissez la chanson ça caille punaise il va refaire froid là toute la semaine on s'était mangé un petit coup de bluff bah là on est vite rappelé oh, oh, alors... ouais Aïe aïe aïe aïe. Vu tout ce qu'il a plu ces derniers jours, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'arroser la route, et il est trop tard. Hein. Oula. Le coup de dur. ouais je fais me rabattre sur la droite. il a ralenti à mort j'espère que t'as pas pensé que je te faisais un, un appel de prévention parce que c'était uniquement pour signaler que t'étais un sacré trou des fesses mon ami hein. faut que je me fasse craquer le dos là. j'ai mal au dos ça ou un massage je sais pas c'est dur à faire tout seul ouais. ou les deux, craquer plus un massage contenté de le craquer déjà je suis en bourrin. Oula. Pas moyen de rouler tranquille dans cette bourgade. Qu'est-ce qui se passe Ça ils font enfin les installations définitives là en peinture et tout. On va voir. J'arrête oui. pas de me tromper, c'est pas possible. Il va être aussi glant alors on va voir qu'est-ce qu'ils font, ils nous pondent quoi encore Ah ouais, mais là ça bloque beaucoup en fait. Il doit ben, rester calme. Oui, c'est ça, ils font les... Ils font du câblage. Lui il est sous terre, ils enterrent les... tous les câbles électriques. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, il semblerait qu'il y a la police Ah c'est les pompiers, je pense. C'est une ambulance. Le ouais. Ah oui alors je suis passé par là ce matin donc là on a les trois qui font tic tac et que personne ne respecte jamais c'était blindé bah figurez-vous qu'en journée ils le respectent Il n'y a que le soir où il respecte pas ça Quand il n'y a personne Oh bah j'aime bien ça Ah les amis, je ne sais pas euh, s'il y a une vidéo demain, puisque je dois être... Euh, je vais à Chantilly demain matin, je dépose un collègue pour un tournage. Et donc je ne sais pas si j'ai le temps de repasser choper la voiture après, ou si euh, la moto plutôt, ou si je vais directement bosser en voiture. Donc surprise, surprise, merci d'être resté jusque-là. Euh, bonne soirée, et puis euh, à très vite pour la prochaine. Bon rétablissement, à ma voix.